Chers amis, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer ce grand retour au Bercail. Ça fait maintenant dix ans que les flammes ont engouffré votre chez-vous, ce lieu empreint d'histoire et de souvenirs pour plusieurs d'entre vous. Situé en plein cœur de Québec, le manège militaire est non seulement un endroit symbolique pour les membres du plus ancienne unité francophone du Canada, mais pour tous les Québécois. De Courcelette, à Kandahar, ce régiment, votre régiment, fait rayonner notre pays à travers le monde, d'une génération à l'autre. Vous faites véritablement notre fierté. Homecoming Day is finally here, and judging by the looks of it, it was worth the wait. An architectural masterpiece, the new Quebec City Armory, integrates elements of tradition and maternity. Les voltigeurs profiteront de tout nouveau quartier, tandis que la fonction publique occupera à présent la nouvelle aile ouest. Cela dit, le nouveau manège préservera certains de ses éléments les plus emblématiques, comme l'architecture distincte de la façade nord. Je sais que l'attente a été longue, mais nous pouvons tous être fiers du résultat. On behalf of all Canadians, I want to thank you for all that you do every single day, For this country, you represent the very best of what it means to be Canadian, and it's truly a pleasure to celebrate this day with you. J'espère que vous profiterez de cette journée de fête pour célébrer le début d'une nouvelle, d'un nouveau chapitre de votre longue histoire. Encore une fois, merci de votre accueil toujours aussi chaleureux et pour l'honneur que nous fait. Merci beaucoup, tout le monde.